L'état d'urgence sera décrété, certains lieux seront fermés, la circulation interdite des perquisitions dans toute l'île de France. Fermeture des frontières, l'état d'urgence sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. Alors, du tout je sais que tu es énervé. Euh, mais raison. je pense que tu as raison. Non, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Donc, euh, moi, ma petite chronique, euh, la minute euh, État d'urgence. Euh, cette semaine, eh ben, on va embarquer pour un univers très spécial et assez féminin. Et je vais écrire la fashion week politique. Donc, on va parler d'une super tendance au plus haut sommet de l'État. Et c'est des personnages politiques qui défilent sur le podium de la honte. Donc un look toujours plus prétentieux, toujours plus hautain et moralisateur, pas de panique, ce look s'adapte à tous les styles, que vous soyez homme ou femme, de tous bords, ne vous bousculez pas, il va y en avoir pour tous les goûts. Donc pour cette saison, on adopte un style assez tendance, dans l'air du temps, c'est l'islamophobie. et pas n'importe laquelle, celle qui vise les femmes musulmanes. Évidemment, dans ce cas, honneur aux dames, et on ouvre le bal avec un défilé hors du commun, et j'ai nommé Miss Rossignol sur le feu des projecteurs. Alors, est-ce que, je, te, je oui. me permets de te couper, Merci. on peut mettre un petit extrait de, de ce petit oiseau qui n'a pas d'ailes. <rire> Bien sûr que ça me choque, parce que quand on enferme le corps des femmes sous des vêtements qui vont des orteils jusqu'au bout des doigts, l'enfermement global n'est pas loin pour elles derrière. Mon rôle, c'est d'aider les femmes qui veulent résister à cette emprise des salafistes dans les quartiers. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Je crois qu'il y avoir des femmes qui portent un foulard parfois, et puis il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. À chaque fois que la religion cherche à établir des règles. Pour tout le monde, nous sortons de la laïcité. Ok, t'as raison. Vas-y, tout Très bien, eh ben, on va parler de son fashion faux pas lors de son défilé pour la maison Gourdin de par R.N.C. Donc on voit apparaître le ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes se paraissant sur le podium, toute caméra braquée sur elle, avec sa cape de Superwoman. Ouais, mais pourquoi faire Et eh ben tout simplement parce qu'elle a décidé que son rôle est, je cite, d'aider les femmes à résister aux salafistes dans les quartiers. Et à elle d'ajouter, je crois qu'il peut y avoir des femmes qui portent un foulard parfois et qu'il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. Alors si on récapitule, pour le style du prêt à penser Rossignol, les femmes musulmanes seraient des femmes à libérer du joug des célèbres. Elles n'existent que dans les quartiers et lorsqu'elles ne sont pas contraintes à le porter, c'est qu'elles cherchent elles-mêmes à l'imposer aux autres. Donc comme dirait Christina Cordula, c'est catastrophique ma chérie <rire> Alors après avoir analysé ce look déluré, Loufoque est complètement déconnecté de la réalité, attardons-nous maintenant sur les détails de ce prêt-à-penser. Vous savez que dans la mode, ce qui fait une belle pièce, c'est sa couleur. Alors qu'en est-il pour le look rossignol Eh bien là, elle met les pieds dans le plat et elle nous dit, il y a des femmes qui choisissent, la forme de porter le voile, comme il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Donc le choix de la couleur est pour le moins douteux, vous ne le trouvez pas Néanmoins, tout à fait en accord avec son style islamophobe, puisqu'elle accessoirise sa tenue avec une touche de négrophobie. Donc les deux nuances se marient très bien, je vous l'accorde. Il faut croire que c'est la tendance pour le printemps-été à la fashion politique. On connaissait le jaune citron, le vert émeraude, le bleu plein, et maintenant nous avons le nègre esclave. Une tendance qui nous vient du célèbre couturier Montesquieu et qui voit son travail refaire surface pour un look raciste chic en 2016. <rire> On vient de parler donc, de l'apparence globale de ce prêt-à-penser au signal. Il ne faut pas oublier qu'il qu s'inscrit dans une dynamique générale dictée par les maisons de haute couture de la mode islamophobe, et cette dynamique illustre notamment par les propos qu'elle a tenus. Hein. Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique, et je les raconte sur le plan des idées, je dénonce le projet de société qu'elle qu'elles ben Alors, De quel projet de société tant vous doutez, se se il donc ces femmes voilées Eh bien, j'ai décidé de prospecter, arpenter, écumer, sillonner la diversité de leurs apparences à la recherche de leurs idées les plus en vogue, les plus stylées, les plus lookées, tout ça pour vous les partager. Et en fait, le concept est tout banal. Ces femmes, elles aspirent à être des citoyennes à part entière, enfin reconnues par la société, c'est-à-dire sortir dans la rue sans être agressé, dévisagé ou bousculé, avoir accès à l'emploi, à l'éducation sans être contrainte de se dévoiler, faire du sport en salle sans être embêté pour leur vêtement, ou encore aller au resto sans voir la porte du Mama Shelter marseillais leur claquer au nez. En somme, une vie plutôt tranquille, loin des fantasmes du prêt-à-penser, qu'il est réduit à des pauvres esclaves qu'il faut à tout prix habiller et des idées les plus délicates. Donc ces femmes voilées... Devenue icône d'une modeste fashion assumée, on suit bousculer les tendances islamophobes pour afficher leur façon de penser nouvelle et haute en couleur, un pari réussi, qui redéfinit aujourd'hui leur présence dans la société à la couleur de leur voile, n'en déplaise à Madame Rossignol. Je pense qu'on peut applaudir cette euh, prise. Euh, là, c'était euh, crochet, il sert plus, compris. Moi, je ne la connaissais même pas, euh, Rossignol. Elle me donne envie de faire d'achat. <rire> Peut-être euh, euh, -ce que c'est la polémique concernant l'éducation. Est-ce que les enfants appartiennent vraiment à leurs parents ou à l'État euh, Ah, euh, c'était elle. Elle. elle Ah d'accord Elle a signé, alors. Ah, ah, là, je... ah mais elle. Euh, vraiment. De toute façon, moi je pense qu'ils ne sont pas non plus bêtes. Ils, ils cherchent le coup de pub, le, les mots accrocheurs. Mais euh, là, euh, c'est un manque de respect total. D'ailleurs, il y a une pétition. On invite tout le monde à la signer parce que si on accepte ça. Franchement, hein, si on accepte ça, on peut partir. Ça, ça sert à rien, je partons. Moi, je vais dire, dire deux choses. Bah, déjà, la, enfin, même trois, du coup, la chronique d'Ager, elle, elle était vraiment bien. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le mot faux pas. Comme tu as dit, on sent tellement le dérapage contrôlé, la, la sortie sur un plateau comme RNC, que. Enfin, on sait très bien que ça va durer une semaine ou deux, il y aura, il y aura eu les effets qu'il y a eu sur l'opinion, et on passe à autre chose et ça. Et comme par hasard, la, le dérapage contrôlé sort au même moment que toutes les manifestations sur la loi El Khomri. Donc il faut rester concentré, rester focalisé sur ce qui vaut vraiment mmh. la peine. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que ça me fait rigoler quand j'entends je, à la radio, je vois à la télé, des gens qui disent qu'on n'entend pas assez les femmes voilées. Il faut entendre ce qu'elles disent, mais qu'est-ce qu'elles ont à dire Et bien, bah, autour de cette table, il y a peut-être des, des femmes voilées, mais peut-être oui. pas. Je pense que ça sert à rien de le dire, puisqu'au final, les femmes, oui. les, les les femmes ont, ont des choses à dire, tout simplement. simplement. Et que des femmes voilées ou pas voilées aient quelque chose à dire, je veux dire, c'est est heureusement en France qui se passe encore, les femmes s'expriment, et, et c'est vraiment une bonne chose, il faut que ça continue. Donc, euh, avec, cette, avec cette émission de radio, on peut continuer. À permettre à des femmes, voilées ou pas, de s'exprimer. Et si certains, euh, parmi les médias ou parmi les politiques, euh, veulent écouter l'émission, bah, on, le, on leur enverra le podcast, bien sûr. Ce qui est aussi euh, très marquant dans son discours et que beaucoup de politiques ont, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une méconnaissance euh, du peuple français, en fait. Quand elle te dit euh, les salafes dans les quartiers qui, euh, qui oppriment les femmes, euh, j'ai envie de dire, est-ce que tu as mis les pieds dans un quartier J'ai pas l'impression. Quand elle parle des femmes qui veulent imposer aux autres femmes, euh, je pense qu'elle n'a jamais discuté avec une femme voilée. Du coup, euh, en fait, euh, les politiques maintenant se permettent d'avoir des opinions, des avis, alors qu'ils ne connaissent absolument rien et se décrètent euh, spécialistes en la matière. Je ne vois pas, je vois pas euh, où est-ce que ça va mener tout ça, en fait. Moi, c'est son titre, ministre de l'enfance, euh, des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Mais alors, faut préciser de quelle femme elle parle quand tu es ministre du droit des femmes et que tu te permets de stigmatiser et catégoriser une certaine partie de la population en tant que femme voilée, ah non, elles n'ont pas le droit de s'habiller de cette façon, mais le reste, on est d'accord. C'est-à-dire que quelque part, tu octroies des droits à certaines femmes et pas à d'autres. Donc en fait, j'aimerais bien qu nous qu'elle nous explique enfin, de femmes, de, enfin de quel ministère on parle, en fait. Moi, moi j'ai ma théorie parce que franchement, il faut arrêter là. Euh, madame Rossignol, donc mmh. ministre des droits des femmes qui stigmatise les femmes, faut aussi rappeler qu'elle est l'une des fondatrices de SES Racisme. Elle se permet d'utiliser le mot nègre. Pour moi, ah, oui. euh, en fait, j'ai compris ce qui se passait. 1er avril, les gars. <rire> <rire> <rire> Dans 2 trois jours, sur e-télé, <rire> c'était une blague. J'attends le, le retour. D'ailleurs, elle, elle, elle a dit qu'elle a retiré les propos. Mais Le problème, c'est voilà, on, on peut sortir les propos. mais ça rien. Hein. ça pour rien, ça. Je retire de la Constitution, je retire les propos, je retire... Oui. Ah, du tout, tu as fait ce que tu voulais faire, et voilà. J'ai l'impression, en fait, que j'ai toujours pensé qu'on était sorti de la France coloniale après la, la guerre d'Algérie, mais en fait, euh, non, euh, on a toujours euh, cette image de... L'homme blanc, en le à la femme blanche qui va apprendre aux autres euh, la façon de s'habiller, de penser et de vivre euh, en France, en Occident. Et c'est déplorable. Et ce qui en... ah, est oui. encore plus déplorable, c'est que suite à son intervention, il y a eu de nombreux débats sur les plateaux télé. Ils ont débattu donc de la femme voilée et euh, bah, il y en avait pas une seule sur le plateau. Quoi. Donc, euh, ça. qui oui. a déjà oui. vu une femme voilée sur un plateau de télé Alors non, mais de temps en temps. Oui, voilà. Non, mais le non, pour non, se la non. Non, mais M. dernière M. fois, j'ai vu des femmes oui. voilées euh, sur la télé. C'était Sistorat sur M6. <rire> non, ouais. frère HM. Oui. En fait, on se rend compte que le voile est une mode. Quand il s'agit d'argent, c'est joli, c'est beau, c'est mignon. Et quand il s'agit de droit, c'est une soumission. Et on voit vraiment l'hypocrisie pour des questions d'argent, le voile d'un coup. Il ne, ne gêne plus, au contraire. Ah, oh, il y a qui Il y a H&M qui a fait une nouvelle collection. Il euh, collection. Il y a Dolce Gabbana. Ça reste minime hein, sur le marché de la mode, quand on regarde bien. Ça reste, euh... ça reste minime, mais... C'est je je que... Mais depuis que c'était un bon marché, dans le... Voilà. On les, on plus voit plus le, les, les femmes euh, du Moyen-Orient. Mais ça reste minime sur le marché euh, occidental. Donc, ouais. Le marché de la mode, il est divers oui. et varié. Et euh, les grands marchés de la mode musulman, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même dans les pays asiatiques. C'est en Malaisie, en hein, Indonésie, euh, où là-bas, c'est euh, leur truc. quoi. Enfin, ils ont des grandes chaînes de, de vêtements. Ça commence à mettre un peu euh, en Angleterre avec euh, Dina Tokyo qui a fait un peu euh, la révolution des blogueuses euh, qui sur, euh, sur Internet. Mais ça reste euh, quelque chose de, de crispant. Euh, ça reste un, un sujet euh, qui suscite énormément d'émotions et euh, spécialement en France. En fait, il ouais. n'y en fait, a, a, a que ici, on se suscite la colère noire de, des politiques, euh, les, les plateaux télé comme Le Grand 8 avec euh, Laurence Ferrari euh, et Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot qui me fait quand même rire et rêver. parce que, que La meuf, elle, elle, elle, elle, elle se permet quand même de dire que, oh mon Dieu, mais le, le, non, ma chose, ah ouais. <rire> elle, elle se permet de dire, oh mon Dieu, c'est quoi euh, ces vêtements qui enlèvent toute féminité à une femme Excuse-moi, Roselyne Bachot, tu ne ressembles pas une femme, hein? oh, non, mais ah, oui, non mais c'est rien. Elle a su su, oui, c'est la merveille. C'est du contraire. Mais voilà, enfin, à un moment donné, euh, c'est bon, faut arrêter. Puis euh, quand, elle, euh, comment s'appelle la blonde qui est sur... Euh, oh, suis... Ah oui, euh, la petite blonde, euh, là. Elle est bonne, tu crois, oui. Elle s'est dit, non, mais moi, j'aime la mode qui libère la femme. Oui, oui, on est encore dans de quoi le modèle. Elle la libère à part de ses vêtements et du coup, enfin, voilà. Non, elle est pas du tout libérée. Je déjà, que quand une femme se met en petite tenue, pour attirer le regard des hommes, elle ne peut pas me dire qu'elle est aussi libre, tu vois. Libre de s'habiller comme elle veut, oui. Après, libre dans la société, euh, je ne crois pas. Et l'image qu'on en fait, fait pour vendre, etc., les campagnes marketing et tout, euh, voilà ceci. Euh. Je pense qu'aujourd'hui, il est devenu difficile quand même d'assister la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit quand même prendre la place euh, de tout un système qui... Euh, demande aux gens euh, qui, qui leur donnent des méthodes, en fait, sur comment réfléchir, comment s'habiller. Alors, on a parlé du sujet de Charlie, où est Charlie, si je suis Charlie. Voilà, là aussi, ça montre qu'on euh, est dans une contrainte, quand même, de mettre des écoles qui vont apprendre à la population euh, comment réfléchir. Et là, c'est... Euh, bon, normalement, ça devrait se faire de de soi-même, c'est-à-dire à partir du moment où on leur a donné quand même un peu de matière grise, ils vont se dire, ah oui, euh, si je veux vraiment euh, m'élever et me civiliser, eh bien, euh, je, je vais considérer euh, ce, ce mode de vie-là qu'on impose à personne d'ailleurs, on est tous innocents, on a tous Facebook. Et, L'idée, c'est quand même de leur dire, voilà, euh, <rire> non, parce que voilà, si t'as pas Facebook, c'est peut-être un signe de radicalisation, donc je t'avais quand même à la rassurer, <rire> <rire> On a tous on a ça, ça hein, et, et à un moment donné, voilà, si une ministre, elle en arrive quand même à dire que la beauté d'une femme, c'est euh, en dévoilant ses formes, etc., c'est peut-être valable dans la loi de la jungle. Et euh, si euh, son objectif, c'est de rendre le monde encore plus bestial qu'il ne l'est... Alors, très bien, euh, commencez, à, euh, commencez à travailler, euh, mettez en place euh, ce que vous voulez, rendez ça bientôt obligatoire dans les écoles. Je propose d'ailleurs qu'il y ait des activités euh, liées justement euh, au dévoilement du corps de la femme dans l'école. C'est sûrement. Euh, dans un objectif civilisateur. Et laïcité. Et laïcité Mais, et <rire> et républicain. mais et comment apprendre la laïcité à l'école Voilà. Mais voilà Par exactement. Ce -là, je... Non, mais je pense qu'il faudrait quand même la remercier parce que, euh, et remercier tous ces politiques parce qu'ils donnent du travail aux médias, ils donnent du travail entre eux, puis euh, ils, ils nous évitent de penser à des choses sérieuses, tu vois, parce que franchement, pour être fatigué de, de se poser des vraies questions et de réfléchir sur les vrais problèmes. compte contre, ça nous demanderait à nos neurones de se connecter entre eux, ce qui est très, enfin, c'est fatigant. C'est fatigant, et on est fatigué en France, on travaille trop, en plus il nous passe à 42 heures, quoi. je veux dire, euh, ça... C'est surtout pas républicain. Ouais, c'est pas républicain, non, mais c'est pas français, et... voilà. Non, non, non. Et en plus de ça... Je, veux... je vais quitter la table, je vais pas tenir. <rire> ouais, il, faut, il faut quand même remercier, parce...